enregistrer euh, des conversations téléphoniques euh, suite euh, au, à l'échec du dossier judiciaire euh, 500-17-102-828-186, qui est la poursuite judiciaire contre l'Assemblée nationale, contre le président de l'Assemblée nationale et contre le procureur général, le notaire général et ministre de la Justice du Québec, du fait que les lois n'ont jamais été adoptées dans les deux langues ici. Et c'est le baron de Montréal et le baron du Québec qui avaient initié euh, la poursuite euh, en cette instance devant la Cour supérieure, alors que le juge, euh, juge Jean-François Michaud a déclaré au palais de justice de Saint-Jérôme que ni lui ni personne dans le palais de justice de Saint-Jérôme pouvait faire la preuve de la légitimité légale et constitutionnelle de la Cour supérieure du Québec. Vous savez aussi euh, ah. que euh, d'abondant, on sait que la Cour supérieure poursuit la Cour du Québec. Et euh, pour euh, le fait que la Cour du Québec exerce les fonctions de la Cour supérieure, et ça n'a jamais été réglé. Ça se trouve à être au dossier. Attendez un petit peu ici. De la Cour supérieure. Attends un petit peu. OK. Il y a le juge. Il y a le juge Guy Gagnon ici. Mais la Cour supérieure, je vais vous donner immédiatement. Ça se trouve à être dans le dossier 200-17. 026 289-173. Donc, c'est en 2017 et il n'y a rien qui s'est passé à date. Il y a aussi, euh, dans une autre instance, le juge Guy Gagnon, qui a été, euh, après ce, ce procès-là, il a été nommé juge en chef de la Cour du Québec, président du Conseil de la magistrature du Québec, et dans ce dossier-là, qui est un 73, qui concerne la gendarmerie royale du Canada en matière fiscale, à Saint-Jérôme, au dossier 700-73, qui veut dire la Cour du Québec en matière fiscale par la gendarmerie royale du Canada, au dossier 000647-026, donc c'est en 2002, et euh, c'est le juge Guy Gagnon qui était juge au dossier qui présidait cette instance-là et c'est Annie Charon qui était procureure euh, pour la gendarmerie royale du Canada dans ce dossier-là contre Louis Courte-Manche et euh, imaginez-vous qu'il y a eu deux transcriptions sténographiques là-dedans la mienne avait 171 pages j'étais en cours du Québec alors qu'Annie Charon dans la même instance, dans la même salle d'audience elle s'était. C'est la Cour supérieure. Et euh, C'est-à-dire, euh, elle, c'était la Cour supérieure, et son dossier avait 111 pages, alors que moi, ça, il y avait 171 pages, et euh, on a débattu sur la question fiscale, et euh, c'est pas des farces. Monsieur Louis Courtemanche a dû renoncer à tous ses droits, et euh, le juge Guy Gagnon s'est moqué de ça, et en ensuite de ça, il a été nommé juge en chef de la Cour du Québec, président du Conseil des magistrature du Québec. Euh, vous savez, j'ai euh, présidé, euh, j'ai euh, été l'intervenant au dossier contre l'abrogation de l'article 93 de la Constitution canadienne en 1997, au dossier 500-05-031-133-976. Euh, et euh, cette instance-là... C'est certain que le juge Ginette Pichet a déclaré qu'elle qu n'avait pas le choix d'abloger l'article 93 de la Constitution canadienne, qu'on n'a pas signé en 1982, alors que la Constitution du Québec de l'an 2000 n'avait pas encore été adoptée. Et au moins, c'est un 05, c'est un divers. Et euh, dans un 05, un divers, j'étais avisé... Euh, formellement euh, par euh, justement les procédures nécessaires d'avis pour me présenter devant la cour. Alors que dans ce dossier qui nous concerne actuellement, qui a eu jugement rendu par euh, la juge Chantal Lamarre à la salle 1607 du Palais de justice le 22 mars dernier, j'ai jamais été mis au courant de cette instance-là, euh, de cette audition de la cour-là. On m'avait dit que c'était le 23, c'est ce qu'on m'a dit au greffe. Et ensuite de ça, j'ai téléphoné pour m'assurer que là, on m'a dit que c'était le 25. Je me suis présenté le 25 avec deux témoins, avec euh, Frédéric Chevrier et euh, avec euh, aussi euh, Serge Trottier. Et euh, on était dans la salle d'audience devant le juge Benoît Emery, et le juge s'est sauvé. Euh, mais ça fait rien, j'ai pu quand même faire euh, certaines déclarations. Euh, il n'était pas au courant de ça. Alors qu'on m'a envoyé dans cette salle d'audience-là, alors qu'au euh, 16e étage, c'est toutes des salles de conférence. On devait débattre du fait qu'il n'y a pas... que les lois ici euh, n'ont jamais été adoptées dans les deux langues, mais il n'y a pas de loi. — la loi 3 de l'Assemblée nationale, article 1, définit loi comme étant une loi autre, loi du Parlement du Québec, il n'y a pas de loi ici. Comment voulez-vous traduire une loi qui n'est pas une loi? C'est confirmé par une loi fédérale, la loi Z03 de 1985, qui dit que les lois habilitantes ne sont pas législatives. Ce sont des lois habilitantes non législatives. Donc, c'est des lois faites par des juges. Et finalement, il y a le formulaire RC-251 et T-118 de l'agence devenue du Canada euh, qui démontre à l'endos du formulaire de demande formelle de paiement euh, qui démontre là, la présence de toutes les provinces et territoires avec leur loi sur la fiscalité, sauf le Québec, qui est complètement absent. Il n'y a pas de loi ici. Et on voit encore la société jean baptiste qui se bat sur le projet de loi 99 euh, c'est une, une insignifiance, Maxime euh, la porte. Euh, écoute, c'est sonorisé, ça, c'est qu'un cirque, ça, ça n'a aucun bon sens. Et euh, donc, si on, on regarde tout ce qui se passe actuellement dans l'administration de la justice, il euh, n'y a, a rien qui tient, il n'y a absolument rien qui tient. Donc, je demande un remboursement de 171 de la procédure que j'ai produit au greffe puisqu'on m'a isolé. Il n'y a jamais eu de communication. Jamais personne n'a voulu communiquer avec moi parce que je suis au courant de tout le système et que l'article 24 euh, de la Charte canadienne des droits et libertés interdit de révéler des vérités qui déconsidèrent l'administration de la justice. C'est la même chose pour l'article 2858 du Code civil du Québec. Et euh, vous savez que l'article 33, la clause non observe du fédéral de la Charte canadienne oh, des droits et libertés euh, abolit la suprématie de Dieu et la primauté du droit au Canada. Et euh, il l'utilise présentement. C'est pour ça que les juges ne sont pas obligés d'observer les lois et les jugements. Ni les juges, ni les avocats, ni les notaires. J'ai toutes les preuves de ça. Et euh, vous savez que l'article 168, troisième paragraphe du Code de procédure civile, OK. Si peu que supposer même que les faits allégués sont vrais, il n'y a pas de fondement en droit. Donc, si les législateurs ont eu la capacité et la volonté ainsi que l'intention d'adopter une pareille loi, c'est parce qu'ils savent qu'il n'y a pas de droit ici. Et c'est toujours qui décident quel événement, quelle situation, quel fait est fondé en droit ou n'est pas fondé en droit. C'est toujours qu'ils décide ça. C'est dangereux ici. On est en danger. C'est urgent que ces gens-là soient emprisonnés ou ces gens-là soient jugés ou que l'Angleterre, la, quelqu'un à l'étranger puisse arriver et puis faire de, de la correction ici. Ici, tout est argent. On est des signes de pièces. On est des personnes physiques qui ont la même, le même pouvoir que la monnaie. Puis la loi de la monnaie stipule que la monnaie a les pouvoirs illimités de la personne physique et la personne physique, c'est monsieur Normandin, c'est votre prénom avec monsieur, madame et mademoiselle et un nom de famille, ça ne se baptise pas, un nom de famille ça ne meurt pas c'est, euh, euh, comment on peut dire donc euh, ça devient euh, une, tout simplement une existence euh, intemporelle, c'est ça c'est intemporel donc ça ne meurt pas c'est votre prénom, c'est le prénom qui meurt, puis encore là, c'est le nom de baptême qui meurt, c'est le nom au masculin ou au féminin, alors qu'un nom de famille n'a pas de genre, ni nombre. Vous comprenez? Euh, c'est seulement le titre, monsieur, madame et mademoiselle, qui corrompt « Votre identité » et le nom de famille, ça existe seulement depuis euh, la loi 6 du fruit de l'an 2 du 23 août 1794 et ils ont fait de nous des meubles vifs qui se déplacent comme des animaux en vertu des articles 300, 374, 383 et 384 du Code civil du Bas-Canada de 1866. Et euh, mais par contre, ça ne veut pas dire que tout le Code civil du Bas-Canada est, est mauvais, puisque moi, euh, je me suis, euh, j'ai respecté et j'ai prêté serment en vertu de l'article 22 du Code civil du Bas-Canada. J'ai prêté serment le 23 août 2013 au bureau du sous-ministre de la Justice du Canada, devant William F. Bentney. Il a mis son saut, ça a été initialé et tout ça. Et euh, aujourd'hui, je protège les intérêts de la Reine d'Angleterre, les intérêts de tous ses dignes et loyaux sujets. Ici, au Canada ou ailleurs. Et euh, je tiens modicus à ce que le vice judiciaire et politique soit éventuellement euh, euh, tout simplement euh, radié, euh, circonscrit, si on veut, euh, de, tout, euh, de tout événement et de toute activité. Politique, judiciaire ou autre ici, au Québec comme au Canada. Là, ce qui vient de se passer au Québec, il y a eu jugement rendu. Et euh, vous savez qu'il n'y aura plus jamais de loi ici. Jamais, jamais c'est fini. Il n'y aura plus jamais de loi. Et moi, je vais me faire rembourser ma procédure judiciaire et je ne changerai pas le chèque pour faire la preuve qu'il n'y aura plus jamais de loi ici et on est devant des bandits. Comme le disait M. Ouellet à l'Assemblée nationale, euh, quand. Euh, pas M. Ouellet, mais quand je regarde. Euh, euh, M. Euh, Robert Lafrenière et au fait, j'ai deux lettres signées de sa main, me félicitant pour le travail que je fais contre la collusion et contre la corruption j'ai deux lettres signées de la main de M. Robert Lafrenière et c'est un homme intègre et il y avait tout un homme entre les mains euh, c'est un homme du même calibre que Mme euh, Judy wilson Ribold. donc euh, je commence l'enregistrement Ça ne pas très long Yeah. Um. C'est toute une histoire en fait ce que je fais là. C'est toute une histoire. On est peu. Il n'y a pas de problème, madame. Écoutez, c'est que j'avais euh, payé pour une procédure judiciaire, mais avant tout, oh, je sens vous pas vous déranger, là, parce que je ne veux pas déranger personne et je n'arrête pas de téléphoner, puis euh, on dirait que je dérange tout le monde. Euh, J'aimerais savoir dans quelle salle a procédé Mme Chantal-Lamarche, le juge Chantal Lamarche, le 22 mars, euh, dernier juge de la Cour supérieure. C'est parce que c'est pas. Attendez, juste la marche. Ben, parce que le 22 mars, je, parce que j'ai pas... Vous savez, la pédule... La pédule... la pédule, du rôle, euh, euh, vous m'avez... Ah, vous m'avez mais ça répond pas, Il n'y a pas de... Et je suis pas capable de communiquer non plus au repiquage, parce que j'ai besoin de repiquage audio. J'ai rempli ouais. le formulaire, mais euh, ça prenne... Euh, Bon. Tantôt, je vous ai transféré au Médéron, je vais vous transférer à la Cour de pratique. Ils, ils ont des feuilles, vous allez leur demander où était, dans quelle stade, madame la, la juge Lamarche. OK. Le OK? On laisse... On... On pour coup, pour le département, coup, pour se faire embaucher la procédure... Ah. Hein. C'est un département financier là, du, du ministère de la Justice. Là. Mais pourquoi vous voulez rembourser la facture la... euh, la... C'est parce qu'ils la... la... m'ont... Depuis le début, depuis le mois de juin dernier.. Il y a chez contre l'Assemblée nationale et tout ça. Et puis, euh, personne n'a collaboré. Et puis, vous savez, c'est une juridiction 17. C'est une requête d'introduction d'instance. Alors, moi, j'avais débattu en, en 1997 contre l'abrogation de l'article 93. C'était une juridiction 05. Donc, dans les juridictions ah. 05, on était à l'IV. On recevait les avis de présentation et on se présentait. Là, il n'y a pas d'avis de présentation. Et le Code civil euh, du Québec n'a plus d'origine depuis 1997. Donc, ça va ah, être de procéder, puis là, mais pas capable, vous comprenez, j'ai pu j'ai Bon, attendez-le. Je vais au moins me faire rembourser main... le... ma le... procédure. Oui. Bon, attendez. Euh, là, vous avez-vous avez un crayon oui, un... Oui. Un... oui. Bon, euh, pour, le... pour la cour de pratique, je ne peux pas vous transférer à deux places en même temps. Non, non je comprends, je comprends. Vous allez prendre en note le, le... le... le... le téléphone que je vais vous donner. C'est le 514-393. 1-4, ensuite 393. 393. -393, -393, -393 2021, 2021, poste 1, ça, ça va être pour, le, pour savoir où était la juge, Mme Lamarche, le 22 mars. Okay. Là, je vais vous transférer au technicien pour la demande de remboursement. OK, okay. c'est Mme Drolet aujourd'hui. est vous avez téléphone qui de téléphone y a donné oui. qu'on ne répond pas? Alors? Non, non, vous allez tomber si elle ne répond pas, c'est que la boîte vocale va marqué. Vous laissez un étage, ça va vous rappeler. OK, c'est okay? bon. OK, okay bien, merci. <rires> L'article 93, l'instance, c'est... Oui. Non, non, non, euh, je... c'est pour le remboursement, non, madame. Écoutez, euh, ça fait pour savoir... Euh... Là, c'est pour euh, le département pour savoir euh, où a procédé. Dans quel sens a procédé, l'honorable juge Chantal, la marche le 22 mars. Oh, il y a une erreur. À moi, on me une demande de remboursement. Ça a peut-être transféré à une mauvaise personne. Oh, non, non, non, ok, si c'est pour le remboursement, euh, c'est moi, Avri. Parce que là, on m'avait donné deux numéros, Ok, parce que c'est la pratique, je peux vous renseigner un peu, moi je te prends. Non, non, non d'accord. Alors, pour la demande de remboursement, vous allez sur la le... D'abord vous savez où est le formulaire? Euh, non, pas du tout. Non, ce qui arrive, c'est que... Je vais vous dire, franchement, c'est bien, bien malgré moi que je demande un remboursement, vous savez. Euh, c'est parce que l'instance est, est, est ouverte depuis euh, euh, le mois de juin 2018. Et euh, étant donné que c'est un 17, c'est au civil, et que euh, depuis 1991, le code civil et le code de procédure civile, qui a été amendé quand même en 2014, n'ont plus d'origine. Il n'y a plus d'origine du code civil. Okay. No. Alors que moi, j'ai procédé dans un 05 contre la 93, en 1997, et là, ben, on nous invitait à oui. comparer. On avait des avis de présentation, mais là, il n'y en a pas là-dedans. Et en fin de compte, là, il y a eu un jugement de rentrée à mon échou. Et c'est pour ça que je demande un remboursement, vous comprenez? Bon, euh, alors, c'est pour ça ce que si vous me laissez parler, euh, je vais vous dire oui. où aller faire votre demande de remboursement. Puis, le, le, le, le formulaire est sur le site Internet du ministère euh, de la Justice. Okay. Est-ce que vous avez le numéro du formulaire? Euh, ben oui, je... attendez... Je... Je... Juste je... me donner, ah. puis à mettre un numéro, je vois tout ça tomber dessus, là, c'est certain. et ça, c'est du... le logiciel, dont vous connaissez, dans le fond... Euh... Vous connaissez de le site. Oui, Donc... ça n'a pas de problème. Mais si vous avez le numéro, je vais m'inviter de chercher, là. Ouais. Euh... C'est toujours dans le ah. bas de la page, à quelque part, à gauche ou à droite. Oui. vous, oui. Ou oui. Dans je le que vous Ok, je vais vous donner de ça. Alors, c'est le sj j 10, -10. Le sj j S comme dans sous oui. J comme dans journée, 10. 10-10. Bon, mais c'est parfait. C'est bon? Oui. Vous le complétez, vous l'envoyez au 1.122. C'est au oh. 1.122, c'est ça? Oui. Bon, mais c'est bon. Là, est-ce que pas vous transférer pour... Euh, euh, on avait donné un autre numéro ici, c'est à la euh, 514-393-2021 au euh, poste numéro 1. Vous, je vais vous transfère juste en ligne. Je vous remercie. Comment le Oui, madame? Oui, bonjour. Bonjour. Écoutez, il faut savoir dans ben, quel sens le procédé de l'honorable juge Chantal Lemarche le 22 mars dernier. Oui. Je ne sais pas ce que j'ai pensé cette journée-là, mais vous n'êtes pas le premier à me poser la question. Vous dit pourquoi? C'est parce qu'il y a un jugement qui a été rendu là-dedans. Et euh, je vais vous dire franchement, moi, j'étais l'intervenant. Et euh, étant donné que c'est un 17, c'est contre l'Assemblée nationale... Normalement, c'est ce que je de 10, 05. Donc, par la juridiction 05, vivaires, euh, il y a des avis de présentation. Alors que euh, dans la juridiction du 7, il n'y a plus d'avis de, de présentation dans la procédure. Donc, automatiquement, étant donné que le code civil n'a plus d'origine depuis euh, euh, 1980, ben, même si le code de procédure civile a été modifié en 2014, euh, il n'y a plus rien de fonctionne, vous comprenez. Et, uh, il n'y a pas d'avis de présentation. Et uh, ils ont procédé à mon c'est pour ça que je demande un remboursement. Et euh, ce qui arrive, c'est que les lois n'ont jamais été adoptées dans les vilaines Et euh, c'est pour ça que c'est écrit dans les lois qui n'ont pas de loi au Québec ni au Canada. Et là, moi, je voulais. Euh, je représenter représente toutes les parties. Monsieur, oui, oui, monsieur. Oui, Je vais vous arrêter là, monsieur ou Je vais vous arrêter oui. là d'accord Oui. J'ai d'autres personnes qui rentrent. Ah, je en fait La question, fait. elle était dans la salle 607. 5507. Euh, ta... 1607. Oui. OK, parce qu'on avait comparé nous à la salle 16.61, euh, justement de, au, au mois de juin, le 21 juin 2008. Et ça se faisait toujours là. Et quand j'ai téléphoné pour comparer, j'ai comparu le 25 cette semaine devant les juges et et euh, il a dit que je n'étais pas sur le rôle, alors qu'on m'a dit « Non, non, non, vous vous présentez devant le juge de Marie, mais je savais pas qu'il y avait eu un jugement de rendu par l'honorable juge Santal Lamas, le 22 mars. » Donc comprenez-vous que c'est quelque chose qui ne fonctionne pas, là ça ne tient pas le Et je n'ai jamais eu d'avis de présentation euh, qui m'a été signifié d'aucune manière. Pour, euh, dans ce dossier-là, c'est un dossier tragique, il n'y a pas de loi au Québec ni au Canada. M monsieur, monsieur, monsieur, madame c'est sa telle qui rentre. C'est 16-07. C'est bon, 16-07, ben, je vous remercie beaucoup de les bien aimable. Merci de grand votre grand patience, grand, alors. merci, au revoir. Merci. Ah oh, non, mon des... père, <rit> c'est... Je suis en train d'enregistrer. Là, on se parle, puis ça enregistre. Ça va être dans le monde entier. Ça, ça va sur Internet, ça va partout, ça Bonjour, vous avez joint le bureau de David Lametti, député de la salle Nous sommes très dans les possibilités de prendre votre appel. Veuillez nous laisser un message détaillé et nous rappellerons dès que possible. Merci. de When you finish recording, hang up or press the count key for more options. Après la tonalité, reviens enregistrer le commissaire Lorsque vous aurez terminé l'enregistrement, raccrochez ou appuyez sur le terrain pour d'autres options. Je et... registre Oui, euh, M. David Lametti, César Gauzette et Antoine Normandin, écoutez, euh, c'est au sujet du dossier judiciaire 500-17. Ciré, 1828, Ciré, La poursuite judiciaire initiée par le baron de Montréal et le baron du Québec représentée par le cabinet Johnson incorporé contre l'Assemblée nationale, contre le président de l'Assemblée nationale et contre le procureur général, ministre de la Justice, sénateur général du Québec au sujet du fait que les lois au Québec n'ont jamais été adoptées dans les deux langues. Euh, L'audition a commencé à débuter le 21 juin 2018. Euh, je suis intervenant au dossier, ça m'a coûté 171 Là, je demande un remboursement. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça au fédéral. Euh, vous savez qu'il n'y a pas de loi au Québec, il n'y a pas de loi au Canada non plus. Et ce n'est pas parce qu'il y a eu un jugement rendu euh, le 22 mars dernier en mon ici. Euh, par l'honorable Chantal Lamarche, euh, à la salle 16.07 du Palais de Justice de Montréal, euh, qu'il va y avoir plus de lois, ou que les lois vont être là, euh, comme euh, si jamais rien n'avait changé, comme l'a toujours dit euh, Benoît Pelletier. Donc, euh, ce qui arrive, c'est qu'on ne m'a jamais avisé, n'oubliez pas que c'était un 17, c'était une juridiction 17, c'est une requête d'interdiction d'instance, alors que moi, j'étais dans la juridiction 05 en 1997, euh, comme, euh, intervenant contre l'abrogation de l'article 93 de la Constitution canadienne devant l'honorable Jeanette Piché et Warren, maintenant, était euh, sous-ministre de la Justice, présent lors de cette instance-là. Donc, euh, il y a aussi le fait que euh, les Jean-François ici, a déclaré on a ça dans les minutes canogratiques, dans le dossier 77-012-981-155, comme quoi la Cour supérieure est illégitime illégale et inconstitutionnelle, dans le sens où il est impossible ni oui, oui, personne dans le palais de justice de faire la preuve de la légitimité légale et constitutionnelle de la Cour supérieure du Québec. Au niveau oui. que c'était un 05 quand j'ai débattu dans le dossier judiciaire contre l'abrogation de l'article 93, donc j'avais le droit à tous les amis de présentation que je pouvais me présenter en avis, alors que dans un 17 qui travaille d'introduction d'instance, ma aussi a bien déclaré qu'il fait échouer les élèves qui déposeraient. Un avis euh, de présentation en utilisant dans la cadre d'une instance, donc un euh, 17 euh, en cours supérieure, alors qu'un 0,5, ben, c'est la cour supérieure, moi, un est localisé. Euh, Le jugement a été rendu exporté, j'ai payé 171 dollars, j'ai jamais oublié une présente, j'ai n'ai jamais localisé par personne de quoi que ce soit, de qui que ce soit. Euh, ce, cette instance-là est complètement nulle. C'est l'échec absolu dans l'administration de la justice. C'est un chaos. Absolument. à partir du bas du Québec. Et euh, j'ai quand même des démarches, j'ai commencé à, à faire des études, à étudier tout simplement l'administration situation de procédure pour poursuivre du le Québec, Renu le Canada, le, le, le mouvement des Jardins ainsi que le Maroc du Québec, l'administration du Maroc du Québec, c'est là que tous les problèmes ici au Québec et au Canada. Donc, euh, j'aimerais que vous me retourner l'appel à savoir si euh, vous mettez ça comme ça dans l'anonymat, la, dans, dans la plus grande confidentialité absolue. Alors que c'est euh, tragique, c'est ce qui est le plus important, la question du fait qu'il n'y a pas de loi ici. Et c'est pour ça que les juges et les avocats, ainsi que les ministres, n'habitez pas les loi, les et euh, vous avez l'article 178.3 du cas de procédure civile euh, qui dit tout simplement que si vous même que l'État de sont soit il n'y a pas le tournement de droit, alors que dans un état de droit, il n'est pas censé avoir une disposition qui a donné le tournement de droit, comme l'article 33 de la Constitution canadienne. Et ça c'est caché par l'article 24 de la Charte canadienne qui interdit de révolution droit qui décontinue à l'administration de justice. Et la Réunion d'Obscens, c'est une clause, tout simplement, qui suprême, qui a validé la suprématie de Dieu et la primauté du droit au Canada. Et puis, comment n'importe qui, comment n'importe quoi. C'est le désordre de l'Amsterdam. C'est quasiment satanique. Et il, il y a beaucoup de gens qui en souffrent, mais on n'en parle pas. Les médias de l'information ne sont pas payés pour nous dire la vérité. Ils sont payés simplement pour vendre du papier et pour faire du sens à journalisme. Donc, à mon nom, c'est Jean-Joseph et Antoine Normandin. Je demande un renversement de la procédure. Il y a pas plus de lois qui vont en avoir. Il y a des gens qui vont faire la prison encore. Il n'y a rien. Tout est prouvé. Vous êtes dangereux et euh, vous avez vu que le Québec, c'est un depuis 1968 et vous allez sur le dossier 88-1381-8000 euh, qui est au registre des entreprises humaines. Il faut bien dire que l'Assemblée nationale a été constituée en 1867, alors que c'est une seule chambre législative, a abolition en 1888, l'Assemblée législative, le Conseil législatif, il et le plus pouvoir du lieutenant gouverneur. Et euh, pourtant, vous avez ici le 88 qui serait 1341, qui serait 2 concernant la Corporation ministère de la Justice ainsi que tous les tribunaux judiciaires. Et les juges n'ont pas de loi de payer des impôts. S'ils payent des impôts alors qu'il n'y a pas de loi, euh, on nous sommes encore plus en danger parce qu'un juge, s'il paye des impôts automatiquement, il n'y a plus d'indépendance judiciaire et l'impartialité, il ne peut pas en avoir. Il est soumis à Revenu Québec et ils sont obligés de payer des impôts alors qu'il n'y a pas de loi, il ne sait absolument rien. Donc, euh, j'attends votre appel, 438 90 Vous pouvez m'appeler M. m, m, m. Jacques-Antoine, et, euh, c'est moi qui étais intervenant contre la relocation de l'article 93, alors qu'on n'avait pas signé la Constitution en 82, et que la Constitution de l'Angleterre, la ULB 1.2, qui a fait du Québec international, n'avait pas été adoptée à cette époque-là. Alors que, euh, tous vos procédures judiciaires devant les tribunaux, visent toujours le Québec comme étant une province, même le barreau du Québec, en français, c'est le barreau du Québec et en anglais. Je entreprises, c'est le barreau de la province du Québec. Vous n'arrêtez pas, vous ne cessez pas de tromper la population et toute la population du Canada, 30 340 000 de population. Je 9 en 348.9686. Vous êtes enregistré, vous rentrez ça public. Je vous remercie. Ça, c'est bon. Le 25 mars, euh, en salle 207 du Palais du Sud de Montréal, euh, j'ai fait ma demande pour le repiquage audio. Et puis, euh, ça a été, euh, la demande a été tout simplement même initialée euh, par euh, la personne en question qui a reçu ma demande avec la date et tout ça. Euh, même que ça se faisait à la salle 207 du Palais du Sud de Montréal, c'est marqué. Euh, euh, c'est autorisé, mais sans le, le procès verbal. Parce que le procès verbal, il l'avait pas encore. Donc, euh, ça a quand même été autorisé. La demande de replicage par euh, Anthony, par M. Anthony. Okay? Donc euh, là, je suis embarrassé, puis pas à peu près, je vais vous dire franchement, parce que semble-t-il qu'il y aurait eu un jugement dans ce dossier-là. Alors que jamais, jamais, moi j'étais l'intervenant dans ce dossier-là et jamais j'ai été euh, convoqué pour comparaître euh, en salle d'audience et euh, ça se passe, c'est ça, la salle 16.61 du Palais du Sud de Montréal, c'est la salle de conférence, c'est la poursuite judiciaire du Barreau de Montréal et du Barreau du Québec, contre l'Assemblée nationale, contre son Président et contre le procureur général, le ministre de la Justice et Notaire général du Québec, qui était représenté si on veut, le Barreau de, du Québec et du Montréal, était représenté par a, le cabinet d'avocats jean saint Incorporé. Euh, là, ce qui arrive, c'est que j'ai besoin de rebicage audio, et, et euh, il semble-t-il que le jugement là-dedans, à mon insu, donc euh, là, c'est vraiment... Euh, écoutez, c'est un crime dans l'administration de la justice parce que c'est pour ça que le judiciaire-là euh, dénonçait le fait qu'il est loin ici au Québec. Les lois ici au Québec n'ont jamais été adoptées dans les deux langues, et puis il n'y a pas de loi au Québec, c'est dans la loi des l'épouse sur le revenu du Québec, article 1, chapitre 3 de 1985, qui n'y a pas de loi ici. C'est confirmé par la loi fédérale, la loi 0.03, 03 qui dit que les lois limitantes ne sont pas législatives, et c'est confirmé par deux formulaires, le formulaire RC251 et T118 de l'Agence de revenu du Canada. Et moi, ben, je suis arrivé dans le dossier euh, le 21 juin 2018, quand intervenant euh, devant l'honorable juge euh, euh, Chantal Colliveau à la salle 16.61, mais la semaine dernière, écoutez, jamais on, on a communiqué avec moi d'aucune façon, vous comprenez? D'aucune façon. Non, c'est certain que j'ai besoin du au aujourd'hui. J'ai fait l'amende, j'ai la formule aussi, j'ai le formulaire, on m'a donné un numéro de téléphone, le 514-393-2532, J'appelle, je laisse euh, sonner tant hein, et aussi autant qu'on ne m'a pas répondu, puis à la fin dit je vais puis je vais plus tard. Donc, et moi, je ne peux pas traîner cette chose-là. Euh, je sais qu'il euh, y a des gens... Écoutez, en cours supérieure, en 2001, euh, devant le juge Guy Gagnon, qui a été nommé juste en chef de la Cour euh, du conseil de Magistrature du Québec, euh, et président euh, de la Cour du Québec et du conseil de Magistrature du Québec, dans un dossier à Terrebonne devant Annie euh, Sarrault, qui était procureur de la Couronne dans ce dossier là en matière fiscale, on a eu oh. deux transcriptions télographiques, une... Pour y gagnons en même temps, dans la même seconde, dans laquelle la transcription s'est une cause supérieure », alors c'est le 73, et l'autre, c'était la mienne, La transcription, elle avait 100, 171 pages, et c'est la cour du Québec, c'est le 73. Alors qu'elle y la cour supérieure. Ils 73 et c'était au 1973, et pas longtemps après, le juge Guy Gagnon a été nommé juge en chef de la Cour du Québec, président du Conseil ministériel du Québec, après cette vie, ce crime administratif de l'administration de la justice. Moi, j'ai besoin de ce rediffage au début. Je ne sais pas de quelle façon j'étais devant le juge, euh, juge Benoît Emery. Euh, C'est certain que j'en ai, ai. Ce que je vous dis, j'ai expliqué qu'on ne voulait pas me voir. Ça m'a coûté 171 dollars pour la procédure d'intervention. Vous comprenez? Que j'ai déposé le 21 juin. Et là, euh, ils ont fait exporter dans un dossier aussi important qui fait qu'il n'y a pas de loi ici, parce que les lois n'ont jamais été adoptées dans les deux langues. Et le fait. C'est écrit dans la loi de l'impôt, c'est écrit dans une loi fédérale et dans deux formulaires de perception fiscale de l'Agence de l'Union du Canada. On est dans un danger ici. L'administration de justice, actuellement, là, il, y a, il y a un dossier qui est pendant, il y a quelqu'un qui est emprisonné alors qu'il n'y a pas le jugement, c'est le dossier de Sébastien Prédénard. Euh, c'est un crime ce qui se passe là-dedans présentement et ce n'est que ça, des crimes dans l'administration de justice qui se produisent présentement. Ils ont même au courant de ce Excusez-moi, parce que je reçois beaucoup beaucoup d'appels, oui. c'est quoi la procédure ben Regardez, je vais vous donner le numéro de dossier, puis euh, s'il y, si y a possibilité de m'expérir sur mon courrier électronique, le, le, le premier chiffre la liste des impliqués jusqu'à aujourd'hui, parce que là, ça me fait des jugements, hein, alors que jamais, jamais personne... Ils m'a convoqué, moyen de d'une façon ou d'une autre par la procédure pour comparer. Ça a toujours été reporté. J'avais même envoyé euh, euh, euh, un courrier recommandé au juge en chef de la Cour supérieure, Jean-Pierre Fournier. Et écoutez, euh, il n'a jamais signé le document et il n'a jamais voulu me le retourner. Alors que on vient de recevoir au moins la juge Lucie Rondeau la signature d'un courrier recommandé et elle a reçu, elle a reçu les documents, elle l'a confirmé, la réception des documents, au moins ce juge-là, qui vient de la Cour du Québec. Excusez-moi, monsieur, excusez-moi, je suis obligé de vous interrompre, je suis désolé. Mais prenez le dossier, prenez le dossier, c'est dans le. À moins de c'est pas nécessaire de me donner le numéro de... Oui, mais j'ai besoin de ça, non. J'ai besoin de quelqu'un pour me parler, pour, pour prendre les renseignements que je lui donne. Et moi, mais, je vais me faire rembourser le 171 dollars, mais il n'y a plus de loi ici. Donc, imaginez-vous quand on passe devant les tribunaux puisque que les juges violent les lois, les jugements, j'ai toutes les preuves de ça. Pour laisser emprisonner tous les juges au Québec, qui sont du barreau du Québec. Toute la gang exception. Vous comprenez je vous comprends parfaitement, monsieur. Non, écoutez, prenez juste le numéro de dossier. C'est une recherche pour moi. Oui, il n'y a pas de problème pour ça. Il n'y okay. a pas de problème. Prenez le dossier, ça, ça commence par 500. Attendez, juste un instant. Alors, 500. Parce que je suis certain qu'il y a des bonnes personnes de quand même dans l'administration de la Ça ne peut pas être que tous les bandits, c'est impossible. Donc, c'est 500-17. C'est juste de tomber... Euh, Sur la bonne personne. Bon. Euh, non, le bon département. Oui, mais les départements sont tous bons quand les départements sont honnêtes. Vous, vous me semblez un homme honnête. Vous me semblez honnête. Oh. Écoutez, c'est le 517. C'est 500-17-102-828-186. Et euh, assurez-vous que le reticage n'a pas été effacé ou s'abgardé quand j'ai comparu. Entre euh, 11h15 et 11h lundi dernier, le 25 mars 2019, devant le juge Benoît et Marie, Parce que j'ai le document ici, ça a été signé par les autorités de vos bureaux. Donc, je veux avoir ce, ce replicage audio-là. Vous comprenez C'est ça que j'essaie de vous expliquer. Oui. Comment obtenir le CD le, le audio ou le CD informatique oui, oui, je le sais, le document est tout ah. rempli. Il est signé par vos autorités à vous. Y la seule chose c'est que là, d'après ce que je peux voir, il y a un complot dans la magistrature des juges qui va faire que je ne pourrais pas avoir ce reputant, ce vieux-là. Et ils ont rendu jugement dans le dossier, alors que jamais j'ai pu me prononcer comme intervenant. Et moi, quand le juge d'Emégui a été nommé pour remplacer l'honorable juge santac cornigo j'ai téléphoné à la réceptionniste, c'est-à-dire à la, la secrétaire du juge, pour lui dire d'aller chercher les informations que j'avais expédiées à l'honorable juge santac cornigo De façon à ce qu'il puisse avoir connaissance de juge d'Emégui, vous comprenez? Monsieur, vous êtes monsieur Chagnon-Jacques? Moi, c'est Jacques-Joseph-Pierre-Antoine Normandin, je suis dans la liste des impliqués là-dedans. C'est moi qui l'intervenais. l'intervenant. Ça m'a coûté 171 J'ai payé les une procédure le 21 juin dernier. En 2018. Ah, Est-ce que je est peux vous expliquer ça? Oui, oui. Euh, je vois que Il y a un jugement qui a été rendu le 22 mars. Attendez un petit peu. Je vais prendre une note. Voyez-vous, on ne m'a pas abusé. Ah. Voyez-vous, moi je compte à vous le 25, on m'a dit, on m'avait dit le 23 mars, c'est un samedi. Monsieur, mm -hmm. on, je peux pas monopoliser la vie, je dois la libérer. Parce que là, je ne peux pas prendre autant de, de temps avec vous. Je suis là pour vous renseigner. Il n'y a aucun problème pour ça. Okay. Donc le jugement a été rendu le 22 mars 2018. Donc, donc laissez-moi euh, parler. Oui, il n'y a pas de problème. Pas de problème. C'est parfait. Donc là, le jugement a été, il y a un jugement qui a été rendu le 22 mars 2019. Maintenant, vous vous dites que vous voulez, par exemple, une demande, euh, vous voulez un CD audio. De oui, il vous... y, y a un sac à demander. Je n'ai pas besoin de vous le demander à vous. Toute, euh, toute la démarche, c'est déjà engagé pour qu'il m'envoie la... Je peux aller chercher le CD avec le public pas de lundi. Oui, mais écoutez, laissez-moi laissez vous dire, vous excusez. La bah, de repiquage, il faudrait la déposer parce qu'il y a un formulaire en plusieurs exemplaires. C'est tout, tout fait, fait. Qui, attendez, attendez. Oui. Il, faut, il y a euh, un procès verbal euh, qui doit être joint à cette demande-là. C'est tout C'est tout fait. Il faudrait, il faudrait, il faudrait la signer. C'est tout fait, c'est tous les gens qui font ça. Ils m'ont dit, ouais. vous allez l'avoir. J'ai le document du pénitif. Là, vous allez juste me donner le nom du juge le rendu jugement. Est-ce que vous l'avez, nom Jésus? C'est tout ce que j'ai besoin là. La marche, Chantal. Chantal, la marche. La marche, oui. Attendez-vous. Euh, le 20 mars 2019. Chantal le... Lamarche. L-A-M-A-R, r c h okay. Donc OK. Comme... Vous avez son numéro de, de, de juge? De quoi? Le numéro du juge. Le il y a il y a un numéro. Mais non, il n'y a pas de numéro. C'est juste Il n'y a pas de, euh, de la marchande, en il fait. y a juste une seule. Est-ce que c'est une procédatrice ou c'est un juge? Un ce point de vue, c'est je ne peux pas la recherche, c'est voilà. certain, là. Je peux pas. Ça se peut pas. Donc, euh, euh, juge à la Cour supérieure. Elle est juge, je sais pas ton patronataire. À quelle salle ça s'est passé, s'il vous plaît Ça le numéro de la salle ici. Le, ça me prend le numéro de la salle, c'est certain, parce que je vais demander le reticard vidéo de ça aussi, c'est certain. Vous comprenez? Ça, je, mais là, vous m'avez pas laissé. Vous m'avez je m'excuse, je m'excuse. C'est un renversé par cet événement. Alors. Je ne peux, peux pas rester avec vous, Monsieur Lombard. Donc, comme je vous dis là, il faudrait, pour la demande de repiquage, il faudrait qu'il y ait le procès verbal qui correspond à la journée de l'audience, qu'il faudrait joindre avec ce formulaire qu'il faut remplir ici au palais de justice en plusieurs formulaires, le signer, euh, inscrire toutes les informations nécessaires et payer. Et il y a un dépôt de 8,95 à payer. Ils m'ont pas demandé de dépôt. Le formulaire S comme signé, J comme genre, 021 entre guillemets 2007-10 puis j'ai la copie du client. C'est moi, ça a tout été rempli le 25, quand je suis parti du Palais du Chiffre. Ça, c'est tout bon. fait. Là, j'attends qu'on me fournisse le repiquage audio. J'ai pas besoin de le faire une autre fois. Sauf que j'ai comparé le 25, alors que j'ai déjà lu le 22, ils m'a pas averti de ça, puis ça s'est fait exporter. J'ai jamais été abusé dans la procédure. Il y a jamais eu d'avis de présentation quoi que ce soit. Pour le numéro de la salle, je vous donne euh, le, le, le numéro de téléphone. C'est ce qui focus des salles et tout ça. Oui. Je vous dire exactement à la salle où le jugement a été rendu. OK. Le numéro de téléphone, c'est? 514. 514. 393. 393. 221. 2021. Oui. 2021. 0 oui. 2 Oui, exactement. C'est le poste 1. Okay. Donc appelez-les, appelez ils vous diront la salle où le, où, le, où le jugement a été rendu. Ok. Vous êtes bien aimable, mon cher monsieur, puis merci de votre patience. Je vous remercie. Merci. Votre bonne, journée. bonne journée à vous. Au revoir. Au revoir. de la juge en chef adjointe et et de son assistante, Louise Amé. Veuillez nous laisser un message et il vous fera plaisir de vous rappeler dès que possible. Merci et bonne journée. Vous pouvez enregistrer votre message après la tonalité. Lorsque vous avez terminé, vous pouvez raccrocher ou rester en ligne pour accéder à d'autres options. Bonjour, l'honorable juge Jacques-Claire Fournier, c'est Jacques-Joseph-Antoine Normandin au dossier 500 17 112 828 186 contre, initié par le barreau de Montréal et le barreau du Québec, représenté par Jean-François Incorporé, contre l'Assemblée nationale, contre le président de l'Assemblée nationale, contre le procureur général, le ministre de la Justice et le sénateur général du Québec. Euh, donc je vous remercie quand même euh, d'avoir simplement été, euh, de m'avoir euh, mis absent euh, parce qu'on ne voulait pas ma présence et euh, vous deviez me retourner mon document mais vous me l'avez volé, Sans que si vous voulez, je ne peux pas faire autrement euh, euh, c'est un courrier recommandé, vous ne l'avez pas signé, puis jamais il revenu et euh, là ce qui arrive c'est que je demande un remboursement de la procédure, puisque c'est un 17. Un 17, c'est une requête introductive d'instance. Et une requête introductive d'instance depuis euh, le nouveau Code civil, euh, même si c'est un Code de procédure civile de 2014, le nouveau Code civil n'a plus d'origine depuis 1980. Et alors que je débattais l'article euh, 93, contre l'abrogation de l'article 93, au dossier 500-05-031-133-976 devant l'honorable j'ai et dans un 05, au moins on était avisé, on a vu des avis de présentation. Alors que Patrick Boucher ici euh, dit que depuis... Euh, les requêtes peut un d'instance, lui est professeur de droit, il interdit euh, les avis de présentation euh, euh, aux avocats de produire des avis de présentation et tout ce que vous voulez. Donc euh, on voit qu'il y a des ordres absolus dans l'administration de la justice. Euh, et euh, écoutez, le juge est quand même mis sur la les 18 de la du de, de saint 155 on capacité de faire la capacité preuve de la légitimité légale et constitutionnelle de la Cour supérieure du Québec. Donc c'est là, ça reste, on a des de, lieu de ça. Et, euh, il n'y a pas de loi ici, il n'y en aura pas plus, C'est pas parce que le jugement a été rendu qu'il va y avoir des lois ici. Euh, il n'y a plus de loi par l'article la, 1 de la loi d'impôt sur le revenu du Québec, euh, par la loi de du fédéral qui dit que les lois militantes ne sont pas législatives, mais elles proviennent des juges et c'est confirmé dans des formulaires. Le formulaire RC251 et émis en de l'Agence devenue du Canada. Donc, on se comprend bien ici euh, que le jeu est bien gagné dans le dossier 700 33 026 dans le dossier de louis Il y de eu deux repiquages audio, deux transcriptions scénographiques, une provenant de la Cour supérieure pour le même dossier à la même saison de même. Euh, moi, le mien, c'était en Cour du Québec, c'était en 73, devant le juge Guy-Gagnon. Il y avait 111 pages. Et Annie Charron, il y avait moi, il y avait 171 pages. Annie Charron avait 111 pages. Et euh, écoutez, aussitôt que ça s'est passé, ça comme quoi les juges procédaient en même temps en Cour du et en Cour du Québec. J'ai été nommé pas longtemps après juge en chef de la côte du Québec, président du Conseil des magistrats du Québec. Donc, euh, bravo, bravo, vous savez comment fonctionner. Euh, je vous mets Merci et moi si je peux être remboursé, parce que j'ai besoin de mon remboursement de 171 Vous avez gagné, il n'y a pas de droit et personne ne va le savoir. Ça fait partie de la culture, de la perfidie et du prolicide commis par le gouvernement ici, nos administrateurs de justice qui se protègent en dessous de l'article 2858 du Code civil et de l'article 33 et 24 de la Charte canadienne concernant le fait qu'on n'a pas le droit de l'immunité qui découvre. Je suis concerné l'administration de justice et j'ai toute une tout unité qui est concernée à l'administration de justice et ce pas moi qui les ai payés, c'est vous qui les avez payés avec vos euh, gouvernements. Là aussi, je vous souhaite une bonne journée, que Dieu vous bénisse et j'aimerais pas être euh, dans vos voix. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Euh, moi, je ne suis pas délinquant. Et c'est pour ça que dans les dossiers, quand j'ai comparé à la cour, ils ont voulu que je signe le fondant SG770, je n'ai pas signé. C'est les gratières qui ont signé dans l'espace où c'était le délinquant. Et les grottes ont oublié être les signer ça parce qu'ils savaient qu'il n'y avait pas de loi. Ils vais protéger les grottes. Et vous savez qu'à point, il a le droit de payer des impôts. Sinon, il n'y a pas d'indépendance judiciaire. C'est seulement votre salaire et votre revenu qui sait que vous avez une indépendance judiciaire. Parce que est ça n'existe pas. C'est la loi, c'est l'arrêté la, en conseil de 1897, chapitre 53, euh, qui vous permet de violer la constitution en toute immunité, en toute impunité. J'en ai un je t'apprends à finir, pour les... un enregistrement, prenez traitante. Veuillez oui. terminer notre enregistrement après la tonalité. 88 9 0 6, 8, 4, 6. Uh, plus, uh. Composez-le maintenant. Sinon, appuyez sur la touche étoile afin de composer son nom. Chantal Lamarche, le 22 mars dernier. Ah, euh, je sais. 22 mars. Avez-vous un numéro de dossier, quelque chose ah, Oui, j'ai un numéro de dossier ici. C'est le 500-17-102-828-186. Ouais. Ouais. Je je